Thomas, euh, je vous ai déjà introduit, j'ai dit ce que nous attendons de vous, euh, essentiellement peut-être des remarques sur la géostratégie, globalisation et géostratégie. Euh, vous êtes le directeur de French Infi, IFRI, et je comprends que vous allez parler français, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je vais effectivement m'exprimer en, en français. Je voudrais commencer remercier Thierry et toute l'équipe de la World Policy Conference pour avoir rendu cette, cette rencontre possible. Alors, j'ai deux remarques liminaires pour essayer de réfléchir à, à cette mutation de la, de la mondialisation. La première, c'est, de mon point de vue, cette mutation va être surtout orientée par la nature des relations entre la Chine et les États-Unis. Quelques chiffres pour s'en convaincre. Euh, les deux pays représentent euh, plus de 40% du PIB mondial, plus de 40% des émissions mondiales de CO2. Euh, AE2, représente représentent plus de 1 000 milliards par an de dépenses euh, militaires. Et quand vous regardez les, les 100 euh, entreprises les plus profitables au monde, euh, 76 sont ou chinoises euh, ou américaines. La deuxième chose en remarque introductive, c'est que quand on réfléchit à la, à, la, à la mondialisation comme nous le faisons depuis le début de cette session, je crois que beaucoup dépend du choix du cycle que nous observons. Est-ce qu'au fond, on se focalise sur le cycle économique, financier, ou bien est-ce qu'on essaie de trouver d'autres cycles avec d'autres repères historiques, d'autres repères chronologiques Et Je pense qu'il faut essayer de replacer ça aussi par rapport au cycle stratégique, au cycle politique ou au cycle technologique que l'on peut euh, identifier. Et donc la première chose que je voudrais exprimer, c'est que de mon point de vue, euh, la mutation de la globalisation à laquelle nous assistons, c'est d'abord une décorrélation des cycles. Euh, je m'explique, c'est que nous sommes, à mon sens, dans un cycle stratégique qui englobe euh, le cycle économique et qui, de mon point de vue, a commencé en 1950 par la guerre de Corée. En réalité, la globalisation telle que nous la pensons aujourd'hui est une sorte de victoire intellectuelle chinoise puisque l'horizon de temps que nous avons tous assimilé, c'est au fond 2049. Et cette idée qu'en 2049, vrai ou faux, reste une question verte, mais c'est désormais dans toutes les têtes, 2049 date du centenaire de la République populaire de Chine, la Chine, ambitionne d'être la première puissance mondiale dans tous les domaines. Et au fond, c'est devenu notre horizon de temps, et nous pensons les cycles en fonction de cet horizon de temps. Donc le premier, le premier cycle, c'est le cycle stratégique. Le deuxième, c'est le cycle politique. Et là, nous sommes effectivement dans une discussion parce que nous ne savons pas si c'est l'esprit de Pékin ou si c'est l'esprit de Berlin qui souffle. Je m'explique. 1989, c'est évidemment la chute du mur et le fait qu'il y ait une association très étroite qui s'établit dans les têtes entre le mouvement de globalisation, d'économie de marché et de pluralisme politique, en particulier en Europe, et qui va entraîner l'élargissement de l'Europe. Mais comme vous le savez, la chute du mur de Berlin a été précédée de la répression de Tiananmen. Et au fond, quel est aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, le souffle dominant est-ce que c'est celui de Pékin ou est-ce que c'est celui de Berlin Je pense que c'est une question très largement ouverte. Le cycle technologique, maintenant, bon, on pourrait choisir beaucoup de, de dates différentes, mais ce, celle qui me, me semble la plus marquante, c'est très certainement la création de l'Arpanet, 1969, avec sa double racine, à la fois libertaire et militaire. Et je reviendrai sur cette, cette, cette dualité qui, à mon avis, est au centre de la mutation de la mondialisation. Et puis, dernier cycle, peut-être que l'on peut essayer de tracer à très grands traits, c'est le cycle idéologique. On peut le faire, là aussi, commencer à différentes dates, mais 1979 est une date intéressante parce que c'est à la fois la révolution islamique en Iran, la prise d'otages à la Mecque, et ça montre qu'on est dans, une, dans un monde aujourd'hui très contrasté pardon, en termes religieux, avec à la fois des formes de sécularisation très avancées dans certaines parties du monde, et dans d'autres parties du monde, des formes de regain religieux qui expliquent aussi, à mon avis, les difficultés que l'on peut rencontrer en termes d'incompréhension réciproque. Le deuxième point que je, je voulais aborder, c'est que cette mondialisation, elle a pour toile de fond une convergence plus rapide que prévue, probablement, entre la dégradation environnementale dans ces trois composantes principales, le dérèglement climatique, la perte de la biodiversité, les pollutions et la propagation technologique. La propagation technologique ayant au fond une évolution paradoxale, à la fois une hyper-individualisation et en même temps une hyper-concentration en termes de création de valeur. Sur cette toile de fond, à mon sens, il y a trois constats à faire pour essayer de décrire la la mutation en cours, le premier constat, c'est évidemment une redistribution de, de la puissance euh, et un retour du stratégique au sens dur. Nous sommes, de mon point de vue, entrés notamment dans un troisième âge nucléaire en termes, en termes stratégiques. La, le deuxième constat, c'est que cette convergence crée des emboîtements de souveraineté et de juridiction qui rendent la navigation très délicate. Au fond, selon les systèmes que l'on utilise, sous quelle juridiction est-on et sous quelle loi euh, se trouve-t-on? Et enfin, ça a été mentionné déjà à plusieurs reprises euh, depuis la, le début de notre discussion, l'accentuation des inégalités que nous observons à la fois euh, entre pays et euh, au sein euh, des pays. Alors, qu'est-ce qui se dessine Ce sera le troisième point à très grand trait, euh, si on essaie de faire un un effort de, de, de prévision avec l'horizon euh, 2049. D'abord, je pense qu'il y a un phénomène qui est en train d'apparaître, c'est le phénomène de euh, confrontation cognitive, qui est devenu très évident euh, lors du, des différents confinements, c'est-à-dire que les confinements, ça a été euh, le blocage des corps chez eux, euh, mais des, des corps avec des cerveaux qui n'ont jamais été aussi interconnectés par l'intermédiaire des plateformes systémiques. Et cette confrontation cognitive, j'emploie le terme de confrontation parce qu'à mon avis, elle annonce un combat pour des modèles politiques et également pour des modes de consommation ou des, ou des attitudes, en réalité, qui sont en train d'être façonnés par ces canaux. Deuxième, euh, deuxième trait, à mon avis, à, à identifier et qui, qui se dessine, c'est l'apparition de ce qu'on appelle le civilitaire, c'est-à-dire une dualité de plus en plus forte entre des activités civiles et des activités militaires, que ce soit en termes d'innovation ou de recherche, euh, et une dualité que, que nous pouvions faire entre ce qui relevait de euh, l'économique et ce qui relevait euh, de la sécurité, qui est de moins en moins faite, en particulier par les deux principaux acteurs, la Chine et les États-Unis. De ce point de vue-là, les autres acteurs sont euh, dans une situation très inconfortable par rapport à cette, euh, à cette fusion entre activités civiles et militaires. Ce qui pose une question très immédiate, c'est la question des transferts de technologies par rapport aux alliances militaires dans le, dans le futur. Puis le troisième trait qui se distingue, c'est l'ambition notamment de la Chine d'être neutre sur le plan carbone en 2060, ambition annoncée par le président Xi en septembre 2020, et qui nous oblige à réfléchir aux modalités de la puissance décarbonée. Ça voudra dire quoi Être une puissance décarbonée par rapport à un modèle de puissance, au fond, reposant sur le fossile, qui a été le modèle des États-Unis euh, depuis, euh, depuis, au fond, la Première Guerre mondiale. Alors je vais, je vais m'arrêter là, peut-être euh, en, en finissant par une, par une réflexion qui, qui vient de la, de la relecture récente que j'ai pu faire de Fernand Brodel. Brodel explique que euh, ce n'est pas le capitalisme qui crée les rapports de puissance, mais le capitalisme se love dans les rapports de puissance, et a besoin d'un patron. Et je pense qu'une des clés de la question sur la mutation de la globalisation, c'est euh, va-t-il y avoir un seul patron ou plusieurs patrons Merci beaucoup. Merci beaucoup, uh, Thomas. Ce uh, que vous mentionnez, et uh, particulièrement uh, mentioning Fernand Braudel, reminds me rappelle que il a fait le point that, uh, Capitalism was not born out of the Industrial Revolution, but was commercial capitalism was uh, flourishing long, long, long before, and of course was uh, really at the heart of the concept. But thank you very much for uh, your description—impressive description—of <laughs> uh, of what's happening today over a hundred years, uh, with, uh, I would say, uh, some kind of historical understanding of uh, of the long term evolution.